Bonjour, enchantée, c'est Léa. Aujourd'hui on va parler de tatouage et de regrets mais surtout d'un concept beaucoup plus large qui est donc le changement à travers la vision qu'on a de soi et la vision de nos proches, de nos amis ou de nos pas amis etc etc. J'ai encore une fois beaucoup de choses à dire. On peut dire que euh, vous me connaissez la plupart depuis environ mes 20 ans. La jeunesse éternelle est en moi mais je vais quand même avoir 28 ans et beaucoup beaucoup beaucoup de choses ont changé évidemment. Des fois j'ai réellement l'impression d'avoir vécu plusieurs vies. Pour moi environ je suis à ma troisième. Il y a des femmes dans ma vie qui sont très floues par exemple il n'y a pas longtemps j'ai revu mon appartement mon tout premier appartement quand j'ai vécu à toulouse et je me souvenais pas qu'il y avait un grenier et ce que je ressens moi c'est un changement que jamais je n'aurais pensé faire évidemment je vois les changements physiques etc., avec l'âge mais les changements mentaux sont énorme. Il y a plein de choses que j'ai vécues en étant plus jeune en mode ah oh là là c'est la fin de la vie etc etc. Aujourd'hui c'est des graineries. Le changement est un concept simple, c'est celui d'évoluer, de grandir, de s'adapter, d'apprendre etc etc. Tout être vivant passe par des étapes de changement et ça tout au long de notre vie. En plus entre 25 et 30 ans le devant, ça fait de derrière à devant, bah, termine de, de maturer quoi. et considéré comme définitif entre 25 et 30 ans. Je suis vieille mais moi j'ai un cerveau en entier. Voilà. On passe tout par des changements, mais évidemment, ça varie d'un individu à un autre. Et ce que je trouve personnellement très ironique, c'est qu'on est les premiers à dire Ouais, euh, tu vois pas que j'ai changé, etc., etc., mais réciproquement, on est incapable de dire Oui, lui, il a changé. On est quand même nous-mêmes les premiers à rester sur une première image, en mode Et eh, toi, tu sais, quand t'as dit ça il y a 10 ans Non, mais frérot, en fait, c'était il y a 10 ans, t'as changé, j'ai changé, c'est un concept. Genre, évidemment, ça s'appelle la vie. Genre, c'est parce que je pensais ça il y a 10 ans que je le pense aujourd'hui, tu te rends compte J'ai un exemple tout bête, c'est euh, récemment, j'ai revu euh, un ami. Il a fait que me dire mille fois qu'il avait changé, etc. Mais lui, à 5-6 reprises, ça l'a pas empêché de me dire Ah, oh, bah toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, etc. Alors que c'est des choses qui n'appartiennent plus à la personne que je suis aujourd'hui. Et en toute sincérité, le pire c'est que moi je trouve qu'il a changé, mais pas tant que ça en fait. Mais cette histoire est très importante donc on y reviendra tout à l'heure. J'ai l'impression que beaucoup projettent sur l'autre leur incapacité à changer. Ce n'est pas parce que nous on ne change pas ou qu'on change très peu que les autres sont comme nous. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde évolue ou change, grandisse de la même manière. Il y en a qui vont grandir entre 20 et 26 ans, qui vont prendre une maturité incroyable, qui vont totalement changer de vision de vie. Il y en a que ça va être entre 40 et 50 ans, etc., etc. Encore une fois, c'est chacun son rythme, en fonction de son vécu, et on n'a pas à juger l'autre. On n'a pas à dire ah toi t'es trop nul, t'as pas changé, pas ton problème jamais. Et si je vous fais cette vidéo et que je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que vous êtes beaucoup à me dire mais Léa t'as tellement changé ces dernières années. À mes yeux, je suis arrivée à un stade de ma vie où il y a eu une rupture, genre un gros point de rupture en mode qui j'étais et qui je suis. Je me suis dit c'est plus du tout la vie que je veux, c'est plus du tout la personne que je suis. Je l'ai fait parce que c'était censé en fait. Pour moi, continuer sur cette vie avec façon de penser, de juger, etc., c'était plus du tout ce que j'avais envie d'être, naturellement. Euh un autre chemin, quoi. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à regarder toute ma vie, et à tout remettre en question, à tout déconstruire, et je me suis aperçue tristement, et avec un peu de nostalgie, que tout ce que j'avais construit depuis toujours, tout n'avait plus aucun sens. Et ça, c'est très étrange. Du coup, j'ai pris cette grosse claque, j'en prendrai toujours encore, hein. mais récemment avec cette amie, cette amie que je connais depuis 10 ans. Et euh, c'était pas juste un ami, c'était mon BFF à la vie, à la mort, sera le témoin, le parrain de mes enfants, etc, etc. C'était genre mon meilleur pote. Sauf aujourd'hui, même cette amie que j'ai depuis dix ans à mes yeux n'a plus de sens. Lui et moi aujourd'hui nous sommes opposés. Et quand je l'écoutais parler je me suis dit j'ai changé lui aussi mais pas de la même façon. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est pas parce qu'il est plus nul, plus stupide ou plus bizarre, c'est juste qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes approches et qu'en grandissant on a pris des chemins différents. C'est comme si on se disait merci c'est cool d'avoir fait partie de ma vie. Aujourd'hui quand je vois cette personne, je n'arrive plus à être moi-même parce que je sais que si j'étais moi-même je pourrais dire des trucs qui lui font du mal ou le vexer et c'est pas ce dont j'ai envie. C'est une personne que j'estime beaucoup. Alors évidemment, ça m'attriste. Mais pourquoi continuer de perdre du temps dans des relations que je nomme de superficielles Parce que dans le fond, on n'a plus rien à se dire, on partage plus grand-chose en commun, ou même des choses qui va dire. Il a des pensées très sexistes, c'est un chemin totalement différent du mien. Je ne peux pas tolérer que mon ami a une vision si sexiste et si basse de la femme. C'est triste, mais ça fait partie de la vie. Et qu'est-ce que j'ai fait ben, Je me suis tue. J'ai rien dit. Et on devrait accepter le changement cognitif. Apprendre à dire, à croire que le changement est possible. Accepter qu'on a collé des étiquettes et que ces étiquettes aujourd'hui ne sont plus les bonnes, qu'on change avec les années, que quelqu'un peut être X et être Y dans dix ans. Oui, j'ai fait des erreurs, j'ai appris tout comme toi. Oui, je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans. Plus du tout même. Je le vois notamment à travers mes tatouages. Ce que je ressens est très, très étrange. Encore une fois, je me souviens de les avoir fait. Le mindset dans lequel j'étais quand je les ai faits. Très clairement, je me souviens vraiment de qui j'étais, de comment je me sentais, etc, etc. Mais cette personne, c'est pas moi. Comme si j'avais prêté mon corps à quelqu'un d'autre et qui me l'avait rendu plus tard. Aujourd'hui, les raisons qui m'ont poussé à faire ces tatouages, notamment celui-ci, ne sont plus du tout en accord avec la personne que je suis aujourd'hui. Je sais qu'il y a un tabou autour de ça. On n'ose pas dire salut, ouais, je regrette mes tatouages, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire, ah, je te l'avais dit. Oh. Vous savez celui le plus malin qui sait toujours tout là, le mec qui est soi-disant plus intelligent que tout le monde, mais qui fait rien de sa vie puisqu'il est en train de vous casser les couilles. Ben lui là, on s'en fout de lui. Du coup, je vous ai posé des questions sur Instagram et clairement, vous êtes très peu à assumer regretter vos tatouages sans mode. Si j'avais su, je l'aurais pas fait à cet endroit. Tu si j'aurais pas fait cette forme. J'aurais fait plus gros, plus petit, avec une autre calligraphie, etc. etc. et j'ai remarqué que quasi personne après des années et des années 100% satisfait de s'être fait tatouer parce que on change et que votre tatouage lui ne change pas évidemment je ne suis pas la seule à vivre tout ça mais quand on s'est fait tatouer on l'a fait en connaissance de cause on n'a pas le choix on sait que c'est à vie on peut pas l'enlever en plus quand vous l'enlevez ça coûte cher c'est moche moi j'ai vu des tatouages se faire enlever je trouve ça encore pire après c'est personnel encore pire qu'avant du coup est ce que je regrette mes tatouages non je peux pas vous dire oui je veux rester dans mon déni laissez moi tranquille je suis un être humain je peux pas supporter vivre avec des regrets, donc je préfère me convaincre que je les regrette pas, plutôt que me dire oui tu les regrettes et les détester tous les jours Mais évidemment, si on me posait la question est-ce que si tu revenais en arrière tu referais tes tatouages Non non, non. En vrai si je garderais ma louve, Ma louve, c'est une œuvre d'art C'est un truc très personnel Qui a vraiment tout un sens En toute sincérité Donc celui-ci là je l'ai clairement fait pour flexer Parce que j'ai des tatouages qui ne se voient pas Et je me suis dit ouais mais pourquoi j'ai des tatouages qui ne se voient pas Moi j'aimerais bien aussi avoir des tatouages qui se voient tu vois. Donc j'ai fait ça sur un coup de tête pour flexer Voilà est-ce que je suis naïve Est-ce que ça mérite comme jette des cailloux Non je le paye déjà au quotidien Il faut, Il faut pas besoin d'enfoncer plus le... le bâton tu vois. Genre. Je n'avais pas besoin de me tatouer le corps Pour me rappeler de qui j'étais cette fille triste qui vivait dans le regard de l'homme, dans la validation de l'homme et c'est bien la plupart de mes choix, que ce soit piercing, Tatouage. tout tout tout tout transpirer pour séduire l'autre, pour séduire cet homme tout pouvoir que je croyais être le secret du bonheur. Je n'existais qu'à travers le regard de l'autre et euh, j'ai mis beaucoup beaucoup beaucoup de temps à trouver mon identité. Et aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas parfaite, j'ai encore du chemin. Je les ai faits, je les accepte, je ne ferai pas demain. Est-ce qu'il faut vraiment jamais dire jamais Donc cette Léa parce que OK, j'ai la même tête, les mêmes cheveux, j'ai gardé des traits de la personnalité. J'en ai changé beaucoup d'autres naturellement sans me forcer mais le plus grand des changements ne s'est pas fait là mais c'est fait là Alors à cet endroit que personne ne voit et c'est ça qui est fourbe parce que je suis sur youtube et c'est donc un fléau j'ai cette étiquette collée à ma peau de nana un peu bébête qui fait des tops une picmi on peut dire ça j'ai su m'avoir été une picmi genre honnêtement même quand je me vois ou quand j'ai pu dire des choses j'ai envie de souffler sur moi même en mode J'étais jeune, j'ai une expérience, une vie part avec un bagage. On ne peut pas juger la vie des autres, pas du même endroit, donc on ne juge pas les autres. Moi, j'ai le droit de me juger parce que c'est moi et moi-même. Mais comme tout le monde, j'ai essayé pendant très longtemps de me débattre pour être heureuse et joindre les deux bouts. Et donc, comme je disais, vous êtes beaucoup à me dire « Oh là là, mais bien, je te redécouvre, etc. etc. » et Je voulais vraiment vous remercier du coup d'avoir pris ce temps de me redécouvrir, d'avoir enlevé vos préjugés, vos anciens avis, vous vous êtes dit bah, « Ben, Oh non Et d'avoir eu l'intelligence de vous dire ok, voyons voir s'il y a des choses nouvelles à nous apporter. Je sais qu'on voit beaucoup de gens dire j'ai changé et changé donc de coupe de cheveux, de trucs comme ci et comme ça. Comme si euh, changer devait obligatoirement passer par le physique et qu'il fallait obligatoirement signifier ce nouveau départ. Très personnellement, et ça c'est très personnel pour le coup, que euh, changer de couleur de cheveux c'est bien la preuve que la personne n'a pas changé. Je sais que j'ai plein de copines, à chaque fois après une rupture on dit ouais j'ai mon bateau sport, changer de couleur de cheveux etc. Ça marque un changement, ça fait peut-être du bien psychologiquement mais ça reste pour moi une illusion parce que encore une fois on glorifie trop ce glow up physique on applaudit très fort les gens qui deviennent beaux, du moins euh, vous avez compris beaux c'est à dire qui se rapprochent des standards de la beauté mais on oublie vraiment très beaucoup que le glow up avant tout il est mental et que le mental ça se voit pas mais ça change, on se conforte et on conforte l'autre dans se paraître comme si c'était le plus important et on oublie du coup que le changement passe d'abord par qui nous sommes à l'intérieur et qu'une coupe de cheveux ou un truc vestimentaire ça veut absolument pas dire qu'on a changé. Alors oui physiquement j'ai rien fait de ouf ouf, mais mentalement tout a changé. Et donc quand les gens vont voir ma tête, voir mon nom etc etc, ils vont continuer à m'associer à cette personne que j'étais il y a dix ans. Et tant pis pour eux. Et je voulais vraiment vous parler de tout ça pour vous rappeler qu'il est quand même important de laisser sa chance à l'autre. Des fois ben on peut être surpris, des fois non. On peut évoluer. Accepter que les gens peuvent changer. Accepter c'est très dur. C'est possible, on peut tous changer, on peut tous marquer un tournant brutal dans notre vie, mais je ne suis plus cette Léa Chou. Je suis comme vous tous, quelqu'un qui change et qui a grandi. Je ne suis pas figée dans le temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, si tu es encore abonné, vérifie parce que voilà. N'hésite pas à partager mon contenu si tu trouves que euh, tu trouves que je mérite plus de vues, si tu aimes ce que je fais, etc. C'est avec grand plaisir, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de plénitude dans ton cerveau plutôt parce que, après tout... Euh, Bref, voilà voilà